toutes les questions que vous vous posez autour des préliminaires. Merci de m'avoir posé vos questions, aujourd'hui j'y réponds. On parle préliminaires, plaisir, communication et désir. Les préliminaires c'est quoi Les préliminaires c'est… Euh, du moins le mot préliminaire c'est ce qu'on va utiliser pour parler de tout ce qui se passe avant la pénétration. Alors moi je trouve que c'est complètement stupide de catégoriser et de dire ah ben ça c'est préliminaire et ça c'est le vrai sexe. Non. C'est pour ça que c'est un mot que j'utilise quasiment jamais d'ailleurs, préliminaire, parce que ça voudrait dire que c'est juste quelque chose de moins important qui prépare et précède à quelque chose de plus important, aucun sens. Globalement, dans l'utilisation courante, c'est ça que ça veut dire, c'est juste les caresses qui viennent avant la pénétration. Moi, j'aime bien dire que tout ça, c'est des actes de sexualité des actes d'amour. Est-ce que quelque chose est obligatoire dans la sexualité Déjà, pour moi, il est là le problème dans la question. Non, rien n'est obligatoire. Après, est-ce que c'est important Oui, c'est sûr. Je repense récemment à une cliente qui me disait qu'elle a mal pendant la pénétration et qu'elle euh, ouais, a toujours mal, c'est jamais un moment agréable pour elle. Et quand je lui pose la question de bah, « est-ce qu'elle prend du temps avant d'être pénétrée pour être excitée, pour être caressée ?» Elle me dit « non, on va droit au but parce que j'ai envie que ça soit fini. » C'est un exemple un peu extrême, mais c'est important de comprendre parce qu'elle ne mesurait pas que justement le fait qu'elle ne prenne pas le temps avant d'être pleinement excitée, d'avoir du plaisir, que son sexe soit pleinement engorgé, lubrifié, faisait qu'elle avait mal pendant la pénétration. Et je pense que c'est le cas pour les hommes et pour les femmes. C'est-à-dire qu'on nous montre dans les films, et moi, ça pile les, les scènes de sexe dans les films, parce que globalement, c'est on s'embrasse, et puis d'un coup, on voit les gens arriver sous le lit, et puis faire, genre, what c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas on s'embrasse, on se met sous les couettes et d'un coup l'homme passe par-dessus. Ah Non hein? Non no! C'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est pas comme ça que ça devrait se passer. C'est un sexe, surtout un sexe de femme, qui est pénétré avant d'être pleinement excité. C'est un sexe de femme qui ne va pas pleinement profiter de la pénétration, du plaisir que ça peut apporter, voire qui risque d'avoir mal. Après, est-ce qu'on peut être pleinement excité, complètement au taquet et oh, en 30 secondes Bien sûr. Est-ce que parfois ça prend une demi-heure Bien sûr. Est-ce que les deux sont normales Bien sûr. Ah, la question qui revient si souvent. Mon copain veut aller directement à la pénétration, on n'aime pas les préliminaires. Je pense que je poserai des questions déjà. Qu'est-ce qu'il n'aime pas dans les préliminaires euh, Je connais des hommes, par exemple, qui n'aiment pas les préliminaires parce qu'ils ont peur de perdre leur, leur érection avant d'arriver à la pénétration. Et du coup, comme on a ce but de pénétration, et s'ils ne pén pénètrent pas, ils ne sont pas performants, ils disent « voilà, je suis dure, paf, on y va !» Parce que sinon, si je risque de perdre mon érection, ça peut poser problème. Après, dans notre culture, on n'enseigne pas aux hommes la tendresse. Il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas recevoir une caresse de tendresse et beaucoup de femmes qui ne savent pas être tendres envers le corps d'un homme. Il y a cette représentation que le corps d'un homme, bah, c'est pénétrant, dominant euh, et qu'ils n'ont pas autant besoin de tendresse que les femmes. Et là, je pense qu'il y a un petit travail à faire en couple à re à la tendresse. Euh, donc, si ton partenaire n'aime pas les préliminaires, deux choses. J'activerai curi, la curiosité. Euh, qu'est-ce qu'il n'aime pas De quoi est-ce qu'il a peur Qu'est-ce qui risque Peut-être pas demander ce qu'il a peur, ça va pas lui plaire, mais demander qu'est-ce qui risque de se passer si on fait des préliminaires pendant trop longtemps. Qu'est-ce que tu risques de ressentir Qu'est-ce qui se passe pour toi Poser des questions ouvertes, sans jugement. Euh, et voir, peut-être que tu seras surprise de la réponse. Deuxièmement, parler de ce que ça t'amène. Donc, lui dire pourquoi c'est important pour toi, ce que ça veut dire, euh, ce que ça te fait ressentir. Et, et ouvrir la porte aussi sur une sexualité qui est vraiment nourrissante pour tous les deux et dans laquelle lui-même pourrait découvrir quelque chose de riche pour lui. L'idée, je pense que ce n'est pas juste faire pour faire plaisir, mais c'est apprendre ensemble à découvrir quelque chose de nouveau, dans lequel chacun peut trouver du plaisir. Donc ok, il n'aime pas l'idée des vies préliminaires, mais qu'est-ce qu'il pourrait aimer qui pourrait être jouissif pour lui J'espère que ça vous a apporté des éléments de réponse, de compréhension pour vous-même et pour comprendre mieux votre partenaire. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est un super soutien pour moi et c'est une manière de rien manquer de toutes les prochaines vidéos. Euh, donc vous pouvez juste voilà, vous abonner et laisser un commentaire. Dites-moi, est-ce que ça vous a inspiré Est-ce que vous avez des questions Comment est-ce que vous, vous, vous vivez les préliminaires ou de manière globale, la sexualité Si on sort les préliminaires de cette idée que c'est que avant le truc parce que je n'aime pas le mot. Donc comment est-ce que vous vivez ces cartes de tendresse Est-ce que les conseils vous ont aidé Est-ce que vous avez des conseils à partager aux autres Laissez tout ça en commentaire. Et je vous invite aussi à télécharger mon e-book qui s'appelle Un nouveau regard sur votre sexualité. Il est gratuit. Donc voilà, si vous avez envie d'aller plus loin, d'avoir plus de ressources, plus d'informations pour vraiment changer votre rapport à la sexualité, pour y être plus libre, plus léger et avoir plus de joie, je vous invite à télécharger l'ebook. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.